Dans mes yeux on veut ton salut Hosanna au fils de David La consolation que nous attendions Amour du Père qui s'est fait chair, Sa lumière et couvre la terre Le don de Dieu qui sauve de la mort Il a marché parmi nous Plein de grâce, de vérité il s'est assis avec nous, il a rompu le pain Il n'y a de salut en aucun autre nom Si ce n'est le nom de Jésus Il n'y a de salut en aucun autre nom Si ce n'est le nom de Jésus sans écriture Ouah pour Bonne nouvelle pour les opprimés L'accomplissement de la prophétie Nul ne vient que par lui Le chemin d'hérité, la vie, la révélation De sans écriture ou en marché parmi nous, plein de grâce, de vérité, il s'est assis avec nous, il a rouge